Bonjour à tous. Euh, je pense qu'on peut commencer. Alors merci à vous d'être restés euh, jusque là, c'est le dernier créneau. Euh, courage, il n'y a plus qu'une demi-heure. Euh, donc euh, aujourd'hui je vais vous parler de, euh, de métadonnées musicales et euh, comment on peut leur faire confiance. Alors c'est un sujet un, un peu difficile, donc euh, le sujet va peut-être euh, changer en cours de présentation. Euh, alors, moi je travaille chez, chez Deezer, donc là c'est euh, les métadonnées musicales que l'on reçoit chez Deezer. Deezer c'est un service de streaming euh, de musique, euh, on est présent dans 180 pays, on a 14 millions d'utilisateurs euh, mensuels, on est euh, à peu près 600 dans le monde, dans une dizaine de villes. Alors toute la tech est, est à Paris et un peu à Bordeaux, moi je travaille dans le bureau de Bordeaux, on est une, une quinzaine de personnes. Euh, quelques chiffres sur le catalogue musical de, de Deezer. Donc, on a euh, environ 50, 000, euh, 50 millions pardon, de, de, de morceaux, de, de chansons, euh, sur environ 10 millions d'albums. Euh, en termes d'artistes principaux sur ces albums, il y en a 4 millions, et en tout, avec les collaborateurs, euh, les featuring, tout ça, on est à peu près à 11 millions d'artistes. Alors, quelques mots sur moi. Magnifique photo. Euh, donc, je travaille chez Deezer depuis euh, janvier euh, 2019. Euh, je travaille sur le catalogue musical, du coup, sur la, la qualité du catalogue, l'intégrité et euh, la complétude de, de ce catalogue. Euh, par le passé, j'étais développeur euh, euh, C embarqué dans les téléphones mobiles. J'ai commencé euh, Python avec du, des projets de web scrapping. Euh, J'ai travaillé pour, euh, pour Scraping Hub et euh, j'étais mainteneur de, de Scrapy, si vous connaissez le le framework. Euh, et juste avant l'année dernière, j'ai fait un peu de data consolidation euh, dans euh, le milieu du vin et des, des boissons. Et vous vous retrouvez sur Github avec ce, euh, ce handle. Donc euh, quand on parle de métadonnées musicales, euh, en fait ce sont les données qui accompagnent euh, le fichier audio. Grossièrement. Donc ça peut être euh, une image, là, la cover de l'album, ça peut être son titre, euh, les artistes qui ont contribué à cet euh, album, donc ceux qui, ont, euh, ceux qui sont les performeurs, ceux qui ont chanté, qui ont joué les, les, les instruments, ou alors ça peut être ceux qui ont écrit la chanson, les paroles, ce genre de choses. Ça peut être aussi le, le label qui a sorti l'album. En fonction des pays, ce n'est pas toujours les mêmes euh, labels. Euh, L'éditeur aussi, c'est une information qu'on peut recevoir. Euh, il y a aussi, euh, dans ce qui nous est livré par les labels, il y a aussi des tags, des genres qui ne sont pas toujours très précis. Parfois il y a des, des press releases ou des, des PDF qui accompagnent euh, euh, les albums. Alors ici, euh, pour cette présentation, moi, je vais me concentrer sur euh, les métadonnées textuelles euh, qui nous sont livrées par, par les labels. Il faut savoir qu'en fait ces métadonnées sont très très ambiguës. Euh, souvent on a juste des noms, des noms d'artistes. Euh, il y a pas ou très peu d'identifiants artistes ou labels qui sont associés à ces livraisons. Euh, il y a des, des standards dans l'industrie, des identifiants uniques, mais ils sont très peu utilisés. Donc en gros, on n'a souvent que des noms. Euh, donc en fait, le sujet euh, principal, c'est euh, comment on fait pour savoir qui est qui Est-ce que tel artiste, c'est le même qu'un autre qui a le même nom ou ce sont deux artistes différents C'est plutôt ça le, ce que je fais au jour le jour. Euh, donc... Euh, Faire confiance aux métadonnées musicales, c'est un sujet complexe. Moi, je me concentre d'abord sur euh, désambiguer les artistes. Euh, donc là, c'est des exemples réels. Euh, vous avez sur la gauche euh, des albums euh, d'un groupe qui s'appelle Aggression, qui fait, a priori, du, du métal ou une musique assez, euh, assez péchue. Euh, et à droite, vous avez des albums de John Baez. Euh, en fait, ce sont euh, quatre artistes différents. Euh, les deux à gauche font du thrash metal, en hein, Canada, en Espagne. Euh, et à droite, bah, vous avez le euh, John Bayes. Alors, on connaît surtout la chanteuse américaine. Mais il y a aussi un, un guitariste qui fait du prog rock en Colombie, qui s'appelle pareil, sauf qu'il y a un petit accent sur euh, le A, je crois. C'est peut-être Juan euh, Bayes, quelque chose. Euh, J'ai préparé pour vous quelques exemples récents, des, ré des exemples réels. Euh, Est-ce que vous saurez retrouver... Euh, les erreurs s'il y en a. Donc là nous avons euh, des albums ou des singles du groupe Destruction. Une idée c'est à droite qu'il y a une erreur donc un producteur australien et à gauche c'est un groupe euh, euh, allemand de Trash Metal. Un autre exemple avec Pendulum, de euh, l'Homme que moi je connaissais pas. Euh, Est-ce que vous voyez quelque chose une erreur. En fait, il n'y a qu'une seule erreur. C'est ici, il y a un groupe des années 70. Et l'autre, c'est de la drum and bass australienne. Euh, ici, alors là c'est charts. Euh, Est-ce que quelqu'un connaît le groupe Il y a un groupe français dans le lot. Il y a un groupe français, un groupe qui s'appelle en fait The Charts, mais ça nous a été livré comme Charts. Mais on le voit sur la pochette, euh, qui est The Charts, et puis il y a un groupe euh, de Portland. Euh, là il y a deux albums, je crois qu'ils en ont un peu plus. Mais, euh, voilà. Donc c'est un peu le bazar. Ça c'est un peu plus compliqué, ERA, que je ne connaissais pas du tout. Alors on a à la fois... Euh, euh, de la grime euh, de Nottingham, du hip-hop new-yorkais et du metalcore d'Alamama. Euh, Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous, en fait, on se trompe On met un album sur la mauvaise sphère artiste. Euh, Les utilisateurs ne sont pas très contents. Euh, ils nous le disent euh, assez verbalement. Donc, sur les réseaux sociaux, euh, ils se plaignent aussi. On a un, un bouton pour se plaindre sur le site, peut-être pas sur l'application Deezer. Euh, au pire, ils vont voir à la concurrence, et ça, euh, dans ce milieu très concurrentiel, c'est un peu embêtant. Euh, donc comment on fait pour savoir si on ne s'est pas trompé Sur le principe, c'est assez simple. Alors on a, on a une base de référence avec des artistes, là c'est les ronds, et des albums, alors c'est les, les, les petits carrés. Et, euh, et en dessous, on a notre catalogue et on peut comparer. C'est-à-dire que dans le... Le premier cas en bas, euh, nous on avait un album qui était associé aux mauvais artistes. Donc il suffit de, de déplacer euh, euh, le lien entre l'artiste et l'album. On le remet sur le, le premier artiste que j'ai mis à prime là. Euh, ensuite, il peut euh, se passer qu'en fait, euh, deux artistes, il faut en fait les fusionner. On croyait que c'était deux artistes différents, mais en fait c'est la même personne. Euh, et le troisième exemple, c'est euh, qu'en fait il manquait un artiste dans notre base un artiste mélangé, c'est le cas le plus fréquent, on a souvent une page artiste avec beaucoup d'artistes et il faut qu'on crée des artistes homonymes. Donc sur le principe c'est très simple, hein. il n'y a pas grand chose à faire. Le problème c'est qu'on n'a pas de base de référence, il n'y a pas de base de vérité sur qui a sorti quoi et c'est ça qu'on euh, essaie de, de trouver. Donc on va créer ça. Nous on a un petit, un petit outil en attaque qui s'appelle Metadatalica, un super jeu de mots avec Metallica. Euh, donc le principe c'est qu'on va mettre ensemble plusieurs sources de métadonnées musicales. Euh, pour l'instant on utilise des, des métadonnées qui sont crowdsourcées, donc peut-être vous connaissez le projet Music Grains. Euh, euh, Music Grains c'est plutôt un... ça se rapproche d'AMDB, euh, donc ça a laissé de lister tous les artistes, tout ce qu'ils ont sorti. Discog c'est beaucoup plus orienté euh, album physique que vous pouvez acheter, euh, Donc c'est c'est moins orienté sur les artistes purement digitaux. Euh, il y a aussi des informations sur Wikipédia, mais c'est un peu plus dur à, à extraire de manière structurée. Alors les, les sources, comme je dis, elles peuvent être euh, très très spécifiques à un genre ou alors très très vaste, euh, type music brains euh, où ça, ça couvre tous les styles. Euh, donc le, le, le but premier, c'est de trouver est-ce que deux entités euh, dans deux sources différentes réfèrent au même artiste. Euh, on appelle ça la, la co-référence, euh, donc plus on a de sources, normalement on devrait améliorer la couverture sur les styles musicaux et la complétude des informations. C'est-à-dire que y a certaines sources qui vont lister tous les albums, d'autres qui vont lister une petite partie. Euh, parfois des, des albums sur un seul label et une autre source va avoir les autres labels. Euh, donc il faut euh, accumuler des sources pour avoir une, une source euh, la plus complète possible. Euh, donc ça c'est ce que j'explique, sur... il y a des sources qui sont plus ou moins grosses, il y en a qui couvrent des millions d'artistes, d'autres qui sont beaucoup plus restreintes. Euh, elles ont parfois des choses en commun et parfois euh, des albums qui sont que dans une source et pas dans l'autre et vice versa. Euh, alors les artistes n'ont pas vraiment de, de caractéristiques, on peut avoir des informations sur le, le pays de naissance, sur la date de naissance, euh, parfois des informations sur les réseaux sociaux. Euh, mais ce pas vraiment des caractéristiques qu'on peut comparer d'une source à l'autre. Euh, le plus simple, en tout cas c'est ce qu'on pensait, c'était de juste regarder les albums que les artistes ont sortis, remonter à l'artiste euh, et trouver euh, des groupes d'artistes cohérents. Donc la première idée qui est assez simple, c'est qu'on va prendre tous les, tous les albums d'un nom d'artiste, typiquement nirvana, et on va juste comparer les, les titres des albums ou des singles. Euh, donc chaque source, là, on a deux sources, A et B, chaque artiste a un identifiant différent, là pour le coup on a deux artistes dans chaque source, une source a trois albums, une en a deux. Donc là on voit Nevermind qui match, euh, et Local Anesthetic qui match aussi. Avec ça, on peut créer un graphe, donc on lit euh, des albums de différentes sources entre elles, euh, on a les liens avec les artistes, il suffit de, de faire un peu de Connected Components dans les graphes pour trouver des, des groupes d'artistes qui euh, vont met ensemble. Là, il se trouve qu'effectivement, il y a deux artistes. Il y a un Nirvana qu'on connaît, le groupe de Grunge, enfin que beaucoup de gens connaissent comme le groupe de Grunge, mais il y a aussi un artiste des années 70, je crois que c'est un groupe anglais, qui a sorti euh, pas mal d'albums. Euh, donc là, on retrouve bien ces petits. Normalement, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Le problème, c'est que euh, ce matching entre, avec les noms d'albums, c'est très très simple, forcément. Et on peut avoir des problèmes sur des albums qui ont des noms très communs, comme Demo ou Best-of, ou des artistes qui sortent le premier album avec le nom du groupe. Euh, ou des compilations, typiquement Nirvana a sorti une compilation qui s'appelle Nirvana, et je crois que le groupe euh, anglais avait fait la même chose. Donc juste le titre, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que euh, ça crée des liens entre des artistes qui n'ont rien à voir. Finalement, si on utilise le même algorithme de Connected Components, euh, on va voir que Best-of va relier deux artistes qui n'ont rien à voir. Euh, parce que un parlait du Best-of d'un groupe et l'autre de l'autre. Euh, donc l'idée c'est d'aller un peu plus bas, de pas juste regarder le titre de l'album mais aussi les, les chansons. Euh, là c'est un peu plus on ne peut plus vraiment faire une égalité stricte avec les, euh, le texte parce que parfois les, albums, les, les, les morceaux ne sont pas dans le même ordre parfois il y a des albums qui ont un peu plus de tracks pour le marché japonais par exemple euh, donc il faut être un peu plus euh, fuzzy euh, je ne saurais pas traduire correctement en français mais... donc l'idée c'est de créer un document texte avec le nom de l'artiste le nom de et toutes les tracks qui arrivent ensuite on peut euh, euh, mettre ça dans, dans l'espace des mots. Alors on, on peut faire euh, un, une dimension par, par mot ou par groupe de mots, groupe de deux mots ou de trois mots. Euh, on se retrouve avec euh, euh, plein de features différentes, donc avec un token d'un mot ou de deux mots ou de trois mots. Là on a Nevermind avec tous ses titres, enfin, en tout cas une des versions de de Nevermind. Là on a un autre, un Unplugged. On voit qu'il y a parfois des tracks communes, mais euh, le plus simple, pour comparer ce genre de documents, c'est de mettre tous les mots dans un tableau. On compte les occurrences de ces mots. Euh, donc on perd la notion d'ordre. Euh, mais l'ordre des morceaux, pour nous en tout cas, ça ne nous importe pas vraiment. Euh, si le single apparaît en première position et en dernière position dans différents pays, a priori c'est quand même le même album. Donc on se retrouve avec des, des vecteurs. Euh, pour chaque document, donc un document dans mon cas à présent c'est un album euh, donc on a euh, là une centaine de mots pour simplifier et euh, on a à ce que le mot apparaît euh, dans, euh, dans la représentation textuelle de l'album donc parfois le mot est présent dans les deux documents, parfois non euh, avec ces lecteurs on peut faire pas mal de choses on peut faire de la similarité euh, type jacquard ou alors la cosine similarity. Euh, mais ce qui arrive aussi, c'est que certains mots, effectivement, ne sont, euh, sont moins intéressants que d'autres. C'est le, le cas bien connu des, des stop words qu'on essaie d'enlever. Donc le, le in et le a dans les albums euh, anglophones euh, a pas beaucoup de sens. Par contre, un truc comme lithium ou spirit aura beaucoup plus de sens. Avec euh, euh, la vectorisation juste en comptant les mots, euh, euh, c'est un peu limitant, en appliquant un poids sur la, le, le, la, la rareté d'un mot, euh, ça nous permet d'avoir plus d'informations euh, et de ne euh, pas être perturbé par les petits mots, les, les mots très courants qui apparaîtraient dans des documents euh, qui fausseraient la, la, la similarité. Euh, donc là, euh, le TFIDF idf c'est une technique assez connue qu'on a dans Scikit-learn et que j'utilise exactement dans mon implémentation actuelle, donc on a différentes sources A et B. Chaque document c'est une, une ligne du tableau, de la matrice, et on a tous les, tous les tokens euh, en colonne. Donc ce qui est bien avec scikit-learn, euh, et sa version du TF-IDF Vectorizer, c'est que tous les vecteurs sont normalisés. Et si les vecteurs sont normalisés, il euh, y a juste à les multiplier entre eux, faire le, le produit scalaire entre les vecteurs, et vous avez une cosine similarity sans faire grand chose. En plus, le, le tokenizer de scikit-learn est très simple à, euh, à customiser. Typiquement, euh, quand, on représente, euh, quand on essaie de trouver les tokens de, de deux mots ou de trois mots, euh, moi je ne voulais pas que forcément euh, sunbeam the man se retrouve comme un token. C'est-à-dire que si on a un truc qui spanne deux lignes, moi je voulais m'arrêter quand même à la ligne. Donc ça avec, euh, juste un split sur les lignes avant de passer au tokenizer, on arrive à ne pas avoir des mots qui spannent plusieurs lignes, des tokens qui spannent plusieurs lignes. pardon. Donc une fois qu'on a cette matrice, avec les différentes sources on peut les comparer entre elles. Donc là on prend les deux sous matrices on fait le produit matriciel de ces deux matrices et on arrive à une matrice de similarité qui nous donne en gros tous les documents comparés à, au, à tous les autres de deux sources différentes, euh, quelles sont leurs, leurs similarités. Mais du coup, un document peut matcher plusieurs documents d'une autre source. Euh, donc comment est-ce qu'on choisit euh, euh, l'association la, la, la, euh, euh, la plus probable? Euh, en fait, on peut faire une supposition, une. une une simplification du problème, c'est-à-dire qu'on peut se dire que dans chaque source, il n'y a pas d'album en double. C'est pas toujours vrai, mais on peut s'assurer en amont qu'il n'y euh, a pas deux fois le même album. Alors parfois, il y a le même album avec le même nom, mais ça peut être justement des versions différentes en fonction des pays. Euh, mais on va se dire qu'il n'y a pas de euh, duplicat dans les différentes sources. Ensuite, on peut se dire qu'un album va seulement matcher un autre album euh, d'une autre source. Et avec ces suppositions-là, ça revient à, à, à résoudre le problème d'assignement. Ça, vous l'avez dans SciPy, c'est assez simple. Vous mettez la matrice avec les, euh, les similarités. Bon, l'algorithme vous demande des coûts, donc il faut juste inverser. Et euh, il cherche le coût minimal en regardant tout avec tout. Et on a des liens, euh, si ça atteint un certain seuil, parce que parfois vous avez un match... L'algorithme vous sort un match, mais avec un score 0-1 ou 0-2, donc ça vous pouvez les enlever. C'est le cas où un album ne match rien d'autre. Donc ça nous permet de, de compléter le graphe de manière un peu plus souple. Et, euh, et on n'a même plus besoin de s'occuper des stop words finalement. Euh, ça va être détecté assez simplement. Moi j'avais un souci au début avec des Deluxe versions qui arrivaient dans les titres. Euh, dans la première version où je regardais juste les titres, j'étais obligé de faire plein de regex pour supprimer des mots que je voyais souvent qui perturbaient le, le matching. Avec cette technique, on ne se pose plus trop de questions. Il faut trouver juste un seuil euh, qui marche bien. Euh, et on a des liens dans le graphe entre les, les albums qui sont beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus nombreux. On trouve beaucoup plus de matchs, et, euh, tout en étant assez euh, souple. Donc normalement, c'est fini on a un bon matching, on a l'algorithme euh, qui nous trouve les clusters euh, d'artistes, normalement il n'y a plus grand chose à faire. En fait, il se trouve que tout le monde n'a pas la même information, ou parfois il y a des erreurs humaines, des gens qui rendent des mauvaises informations, sciemment, ou le plus souvent euh, par erreur, ils vont un peu vite, ils prennent le premier artiste qu'ils trouvent dans la liste qu'on leur propose, et ils disent « cet artiste a sorti tel album ». Si je représente ça encore dans le graphe, vous avez quelque chose comme... Euh, je ne l'ai pas vu sur Nirvana, mais euh, il pourrait y avoir une source qui dit que Bleach, c'est plutôt un album du groupe des années 70, et l'autre source va dire euh, non, c'est le groupe de grunge. Euh, quand vous avez ce genre de cas, euh, vous avez encore une fois, comme, si, euh, comme les, les, le cas des, des, des albums qui s'appellent Best of ou Demo, vous avez des liens entre des artistes qui ne sont pas les mêmes. Euh, si on représente ça avec NetworkX, vous, vous vous retrouvez avec ce genre de, de graphes, euh, donc là on voit euh, en bleu c'est une source, en jaune c'est une autre source et vous avez l'album Bleach qui se retrouve entre deux espèces d'îlots de, ou de clusters. Euh, comment on fait pour pour différencier <coughs> les deux artistes euh, Ce qu'on peut faire avec NetworkX, je crois que ça a été évoqué hier aussi à la, à la présentation euh, sur les graphes, euh, vous pouvez utiliser une mesure qui s'appelle la euh, Betweenness Centrality. Euh, C'est une mesure qui permet de trouver des, des ponts euh, dans, un, dans un réseau. Alors souvent, on parle de, de ponts comme étant une bonne chose. On peut voir des, des influenceurs qui sont à cheval entre deux communautés. Moi, je l'utilise dans le sens inverse, où je me dis un pont comme ça, dans un graphe avec des albums et des artistes c'est qu'il y a peut-être un souci dans, dans les données. Donc là, ça va me permettre d'identifier les, les, les liens qu'il faudrait couper, en fait. Euh, et pour couper un lien, on parle de community detection ou de, de partitioning. Euh, si, vous, si vous utilisez NetworkX, euh, par défaut, vous avez le Gearvan Neumann euh, algorithme qui essaie de trouver justement le, le lien qui a le plus fort. Euh, euh, indice de euh, betweenness centrality et, euh, et là il vous propose une segmentation avec un artiste en rouge et un autre en vert il se trouve que là il s'est trompé c'est que bleach il l'a mis euh, plutôt sur le groupe des années 70 euh, c'est pas le cas donc parfois euh, ça génère des erreurs le plus simple c'est sur des liens euh, sur des ponts en fait entre deux clusters le plus simple c'est d'enlever toutes ces ces, euh, tous ces albums du résultat final en disant cet album-là, je ne sais pas, ce euh, sera un humain de, de choisir. Il euh, y a, y a d'autres algorithmes de community detection que j'ai utilisés. Euh, le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui me satisfait vraiment. Pour l'instant, il y a quand même un humain qui passe derrière ces choix d'artistes. Euh, on essaye d'automatiser ça, euh, mais il faut encore qu'on travaille sur. Euh, sur ces problèmes, ou quand les sources divergent, ou alors quand les sources euh, n'ont rien en commun. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une source qui a un certain sous-ensemble de la discographie d'un artiste, et une autre source qui a un autre sous-ensemble, il n'y a rien qui les, qui les lie entre eux, et du coup, l'algorithme va trouver deux artistes différents, euh, parce qu'il n'y a pas d'autres informations pour les relier. Donc on, euh, mais c'est quelque chose qu'on préfère euh, chez Deezer, séparer les artistes euh, et les regrouper après, Plutôt que l'inverse, où on doit démêler un sac de nœuds, de liens. Euh, voilà, donc on y travaille. Euh, on peut utiliser d'autres liens en fait que juste les artistes et les albums qu'ils ont sortis, mais parfois la relation avec le label peut être intéressante. Euh, les réseaux sociaux, euh, oui, les comptes Twitter, Facebook des artistes qui sont parfois des, des informations intéressantes. Ce n'est pas toujours correct, il y en a qui se trompent, c'est toujours des humains qui rendent des informations dans des bases de données. Euh, parfois, on peut aller un peu plus bas sur les compositeurs et les, euh, et les auteurs des paroles pour euh, trouver des liens. Ça, je ne l'exploite pas encore, mais euh, euh, parce que ça complexifie le graphe, ça crée d'autres liens, donc il faut être un peu plus smart sur les, le clustering ensuite. Il euh, y a aussi certaines sources qu'on pourrait, euh, euh, on, on pourrait vouloir ne pas faire confiance à différentes sources de la même manière. On pourrait dire, celle-là, il y a beaucoup d'erreurs. Les liens, ils seront un peu plus faibles. Euh, cette source-là, je sais qu'elle est très précise sur tel genre, donc je vais lui faire confiance. Euh, peut-être que ça jouera sur le clustering, je n'ai pas encore essayé. Mais euh, appliquer des poids aux liens euh, dans le graphe peut, peut aider peut-être à différencier des, des artistes. Euh, après, il y a une chose qui est pas du tout liée aux métadonnées textuelles, mais on peut faire du clustering sur d'autres signaux. Euh, la RD chez Deezer travaille sur euh, du clustering à partir des des informations audio, ça paraît évident, mais c'est assez simple, à, assez compliqué à faire en pratique. Euh, des albums qui sont plutôt euh, dans le black metal, euh, ça va être très différent d'albums de musique électronique. Euh, un humain détermine très très vite ça, euh, et no notre outil euh, face à des humains, euh, ils arrivent à très vite euh, faire les choix. La machine a encore un peu de mal, euh, bizarrement, à, à vraiment euh, trouver des clusters. Cohérent. Après, il y a des artistes qui changent de style, ça c'est compliqué. Euh, voilà. Après, on peut faire des choses sur les, les images, c'est un peu le quiz de tout à l'heure. On remarque que certains thèmes dans les, les, certaines discographies sont très orientés sur euh, le sang, ce genre de choses. D'autres qui sont très textuels, des compiles euh, de musique électronique, il y a souvent des gros textes écrits. Euh, on pourrait essayer de faire des choses là-dessus pour euh, grouper les, les albums entre eux. Euh, voilà, on a encore beaucoup de, de soucis avec euh, ces discographies, mais on s'améliore. Voilà, est-ce que vous avez des questions oui. euh, Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez pensé à, euh, par exemple, crowdsourcer euh, la, la, la, le grand tool par les users, c'est-à-dire par exemple mettre une feature dans le site qui permet de déclarer une, une erreur dans les discographies des artistes Alors la question, c'est est-ce qu'on a euh, pensé à utiliser les utilisateurs eux-mêmes euh, pour qu'ils nous remontent des problèmes dans les discographies avec des options de report problème, ce genre de choses ouais. Ça existe sur les sites web, euh, malheureusement, ça n'existe pas dans l'application mobile. Les gens peuvent nous remonter des problèmes de euh, « cet artiste n'a pas sorti tel album » ou euh, « ce, ce morceau n'est pas dans la discographie de tel artiste ». Ça, on peut le faire. Euh, moi je le monitore aussi, euh, tous, les, tous les matins je regarde les remontées utilisateurs, souvent c'est des très très bons indices, euh, parfois c'est juste des gens qui disent Joule c'est pas un bon artiste, euh, ça, parfois les, les remontées sont fausses mais très souvent ce sont vraiment des spécialistes qui, savent, euh, qui connaissent vraiment mieux la discographie des artistes que nous, parce qu'on a beaucoup d'artistes, on a quelques spécialistes chez nous, chez Deezer, mais euh, on peut pas tout connaître, donc les remontées utilisateurs, c'est un très bon signal euh, qu'on essaie d'exploiter. Euh, voilà. ouais. J'espère que dans l'application mobile, on pourra le faire aussi. Euh, voilà. Mais c est, c est... Il y a vraiment des spécialistes dans le monde entier, et les gens sont assez, assez gentils, ils nous remontent les problèmes, ils pourraient nous dire « c'est de la merde, je vais avoir ailleurs ». Non, ils sont assez sympas, euh, ils nous remontent les problèmes. Parfois, il y en a qui sont très détaillés. Tel album, tel album, tel album, c'est tel artiste, tel autre album, tel autre album, c'est un autre artiste qui font vraiment du super boulot pour nous. Oui. Gauche. Euh, je voulais vous demander par rapport aux limitations de l'API de Discox, si vous faisiez aussi du crawling et du scrapping, ou si, si ça vous suffisait euh, Ce que nous.. Alors la question c'est est-ce qu'on fait du, du scrapping euh, euh, pour complémenter ce que peuvent nous donner les API de Discox, c'est ça euh, alors pour l'instant, on n'utilise que les dumps des Discogs, les dumps euh, mensuels. Euh, et en fait, ils dumpent leur base de données euh, tous les mois. Euh, MusicBind, c'est tous les trois jours, je crois. Euh, pour l'instant, ça nous suffit. Euh, ce que nous permettrait euh, le scrapping ou l'élimination de l'API, c'est euh, les covers d'albums, les, les, les images qu'on n'a pas dans, dans les dumps. Euh, mais pour l'instant, on n'exploite pas. Et. Euh, ça, les dumps nous suffisent, même s'il y a un mois de retard, euh, effectivement on va louper toutes les, toutes les nouvelles releases, euh, mais on est assez... Euh, Music Binds et Discogs avec leurs dumps sont assez complémentaires et ça nous suffit. Euh, du coup, je vais peut-être dire une vidéo aussi, mais euh, est-ce que ce n'est pas une, une piste que d'utiliser euh, du machine learning sur ce que font les humains pour euh, dire ça, c'est... Euh pas alors la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser du machine learning pour automatiser ce que font les humains quand ils corrigent des discographies Alors on le, fait, on le fait déjà un petit peu, euh, mais pas tellement sur... Euh, euh, on le fait sur le, la notion de label, c'est-à-dire qu'on se rend compte que certains labels sont plus fiables que d'autres. Euh, par contre, y a, on ne connaît pas tous les labels du monde et dans certaines parties on nous, on nous livre un label officiel euh, par un label qu'on ne connaît pas, euh, donc ça c'est difficile à, à, à détecter mais euh, euh, effectivement moi j'essaye d'automatiser ce qu'ont fait les, les humains, il y a toujours des humains qui corrigent les discographies, euh, j'essaye de scorer un peu les, les labels, euh, de trouver les, les artistes qui ont le plus de, de problèmes potentiels, c'est-à-dire des artistes qui ont des millions d'albums, bon, des milliers d'albums c'est potentiellement qu'il y a un souci avec leur discographie, euh, pour l'instant, ça ne donne pas des grands résultats, euh, mais euh, j'espère bien qu'on qu va avancer là-dessus. Parce qu'effectivement, les humains peuvent traiter euh, quelques centaines d'artistes par, par semaine. Par contre, comme je disais, on a 4 millions d'artistes. Euh, et justement, c'est les utilisateurs qui nous remontent des problèmes intéressants sur la longue traîne, sur les artistes peu écoutés. Euh, donc il faut essayer de rapprocher les deux. Utiliser les utilisateurs, euh, essayer d'automatiser... De, de trouver des règles d'automatisation de nettoyage en fonction de ce qu'ont fait les, les, les humains sur les, les artistes très connus et trouver un, quelque chose entre les deux. Si on est à peu près confiant euh, sur ce que nous ont dit les utilisateurs, que ça correspond à des règles d'humains de, euh, et qu'en plus le clustering est très confiant on va automatiser le nettoyage et euh, ça affectera moins de gens peut-être, donc on tolère peut-être à plus euh, si on s'est trompé. Quoi. Voilà. D'autres questions. Je ne peux pas le modèle économique mais si c'est les labels ou les auteurs qui envoient leur musique volontairement pour qu'elles soient publiées à peu temps, mais si c'est le cas, est-ce qu'on veut compter sur eux pour aider à la classification en donnant un statut du si c'est pas juste des utilisateurs? Alors la question c'est est-ce euh, que ce sont les auteurs directement ou est-ce que c'est les labels qui nous envoient la musique Alors, la question, est-ce que ce est pas eux qui peuvent justement euh, bien euh, ranger les albums au bon endroit Si je traduis bien la question. Euh, alors effectivement, ce sont les labels qui nous envoient les, les morceaux, très peu les, les artistes eux-mêmes. Euh, quand ce sont les artistes eux-mêmes, ça passe par des agrégateurs qui eux ne font pas beaucoup de vérifications. Et c'est souvent ces, ces agrégateurs qui nous donnent des informations très très ambiguës. Il euh, y a certains labels... Euh, qui demande à avoir accès à des pages artistes et pouvoir faire le nettoyage. Euh, par contre, euh, ça aussi, c'est un, une politique produit de Deezer. On n'ouvre pas cette possibilité à tout le monde euh, parce qu'on euh, on a, on a aussi des questions de vérification de, euh, de légitimité. Il euh, faut qu'on sache vraiment que tel artiste euh, a un lien avec tel, tel label. Ça, on ne peut pas le savoir. Euh, donc c'est vraiment au, au compte goutte qu'on donne accès à certains labels pour nettoyer leur page. Euh, mais j'espère qu'à terme, on aura assez de confiance, peut-être avec euh, des votes, ou alors l'artiste lui-même ou le label pourra dire « ça c'est pas chez moi » ou « ça c'est chez un autre ». Si ça converge, on pourra dire « ok, c'est qu'il y a une erreur » et on la corrige. Euh, on n'en est pas encore là, euh, mais effectivement, euh, l'artiste a priorisé ce qu'il a sorti. Ce n'est pas toujours le cas, parfois il, il a des morceaux qui sortent sur des compiles, il n'est même pas au courant. Euh, mais a priori, c'est l'artiste lui-même qui, qui connaît le mieux sa discographie. Il euh, y a certains sites euh, qui sont beaucoup plus orientés, euh, enfin qui sont plus euh, euh, générés par les artistes. Bandcamp, où c'est les artistes eux-mêmes qui sortent leur album à la vente. Euh, ça, ça pourrait être une info intéressante. Mais pour l'instant, ce n'est pas un partenaire. Donc euh, peut-être qu'on faudrait qu'on travaille avec ce, ce genre de plateforme pour vraiment s'assurer euh, de notre catalogue. Euh, mais tous les artistes ne sont pas sur Bandcamp. tout le monde n'est pas sur Wikipédia, tout le monde n'est pas sur MusicBrainz. Euh, parfois, il enfin, y, y a des artistes maintenant qui ne sortent des morceaux que sur YouTube, donc, dont personne ne parle, euh, d'autres qui sortent des choses juste sur les, euh, sur les réseaux sociaux. J'ai sorti tel morceau, il est chez Spotify. Il n'y a aucune info, information sur l'artiste. Euh, parfois, c'est très difficile de savoir euh, qui est qui. Voilà. Merci beaucoup.